Dans cette vidéo, nous allons appliquer les principes de la théorie des groupes que nous avons vus dans les précédentes vidéos à la caractérisation des modes de vibration d'une molécule simple H2O. Nous allons voir comment il est possible d'établir ces modes de vibration sans réaliser des calculs complexes, simplement en nous appuyant sur la symétrie des molécules. Nous verrons aussi quels sont, parmi les modes de vibration, ceux actifs en infrarouge ou en ramant. Les mouvements réels des atomes d'une molécule peuvent paraître compliqués, voire même désordonnés. C'est par exemple le cas pour cette molécule de benzène. Bien sûr, notre animation ne tient pas compte des fréquences réelles de vibration qui sont très élevées dans le domaine de l'infrarouge. Si les mouvements semblent complexes, il est en fait possible de les décomposer en déplacements relativement simples. Par exemple, les mouvements de l'illustration sont issus de la combinaison de deux mouvements élémentaires de fréquences différentes. Ces mouvements élémentaires sont appelés modes normaux de vibration. Il existe au total 30 modes normaux de vibration pour le benzène, et il faudrait tous les combiner pour obtenir une vision réaliste de la vibration réelle des atomes de la molécule à un instant donné. La théorie des groupes nous permet de dénombrer ces modes normaux de vibration, de les identifier et de les caractériser, sans toutefois être en mesure de donner leur fréquence. Intéressons-nous à une molécule plus simple que le benzène, la molécule d'eau. Chaque atome de la molécule peut se déplacer autour de sa position d'équilibre et pour donner sa position exacte à un instant T, il faut préciser trois déplacements, un selon chaque direction de l'espace. Pour décrire les vibrations moléculaires, il est donc nécessaire de travailler avec une représentation cartésienne qui utilise comme base les directions X, Y et Z de chaque atome, pris comme origine. Notre espace est ici de dimension 9 puisqu'il y a 9 degrés de liberté pour la molécule, 3 par atome. De façon générale, pour N atomes, il y a 3N degrés de liberté et l'espace est de dimension 3N. Nous devons maintenant trouver les caractères de cette représentation cartésienne réductible, puis ensuite la réduire et déterminer les bases de chaque représentation irréductible de la réduction, et ainsi accéder aux modes normaux de vibration. Considérons pour commencer l'action sur la base cartésienne de dimension 9 de la rotation d'ordre 2 autour de l'axe Z qui coïncide ici avec Z2. Cette action est représentée par une matrice 9 par 9 avec X1 qui se transforme en moins X3, Y1 en moins Y3, etc. Cette matrice a pour caractère moins 1. Les vecteurs de base portés par les atomes d'hydrogène sont totalement interchangés. Ils ne contribuent donc pas au caractère de la matrice car ils ne donnent lieu à aucun terme sur la diagonale. Les vecteurs X2 et Y2 de l'atome d'oxygène sont inversés. Il contribue donc chacun pour moins 1. Finalement, le vecteur Z2 est conservé, il contribue pour plus 1 au caractère. On voit que la contribution au caractère de la représentation cartésienne d'un atome déplacé par la rotation d'ordre 2 est nulle et que celle d'un atome non déplacé est égale à moins 1 moins 1 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Plus généralement, on établit que pour chaque atome non déplacé par une opération de symétrie, la contribution au caractère de la représentation cartésienne est plus 3 pour l'identité, moins 3 pour l'inversion, plus 1 pour un miroir sigma, 1 plus 2 cosinus 2pi sur n pour une rotation d'ordre n, et moins 1 plus 2 cosinus 2pi sur n pour une rotoréflexion d'ordre n. En fait, il est facile de retrouver ces contributions directement à partir des tables de caractères. En effet, pour trouver, pour une opération de symétrie donnée qui ne déplace pas un atome, la contribution au caractère de la représentation cartésienne, il suffit d'ajouter, pour les trois représentations irréductibles auxquelles appartiennent x, y et z, les caractères sous l'opération de symétrie considérée. Par exemple, on voit dans la table de caractère de C2V que la contribution pour un atome non déplacé est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 égale 3 pour E, 1 moins 1 moins 1 égale moins 1 pour C2 et 1 plus 1 moins 1 égale 1 pour les miroirs sigma. Nous verrons dans la prochaine vidéo un autre exemple de calcul de contribution avec d'autres opérations de symétrie. Donc, pour trouver les caractères de la représentation cartésienne réductible des déplacements des atomes de H2O, on peut d'abord calculer le nombre d'atomes de la molécule qui ne sont pas déplacés par les opérations de symétrie de chaque classe du groupe ponctuel, et ensuite multiplier ces nombres par les contributions aux caractères que nous venons de voir. Il est alors possible de réduire cette représentation réductible gamma des déplacements cartésiens en représentation irréductible. Nous obtenons gamma des déplacements égale somme directe 3A1 plus A2 plus 2B1 plus 3B2. Ce sont ces représentations irréductibles qui nous intéressent puisqu'elles décrivent les états de mouvement des atomes de la molécule H2O dans notre base. Nous allons identifier ces mouvements pour chaque représentation irréductible, c'est-à-dire déterminer les déplacements de chaque atome par rapport aux autres atomes de la molécule. Une possibilité évidente de mouvement correspond au déplacement de tous les atomes dans le même sens, selon un axe de coordonnées. Il doit en fait exister trois mouvements de ce type, un pour chaque direction de notre base cartésienne. Notre représentation contient donc trois représentations irréductibles, correspondant aux translations élémentaires de la molécule le long des axes. Ces représentations ne sont pas des modes normaux de vibration, puisque les atomes ne changent pas de position les uns par rapport aux autres. La table des caractères du groupe nous indique que ces représentations irréductibles correspondant aux propriétés directionnelles sont A1 pour la translation selon Z, B1 pour celle selon X et B2 pour celle selon Y. Gamma de translation égale somme directe A1 plus B1 plus B2. En plus des trois translations, nous pouvons envisager des combinaisons des changements de coordonnées qui donnent naissance à des rotations de la molécule dans son ensemble. Là aussi, il existe trois rotations élémentaires, une autour de chaque axe de coordonnées, qui ne sont pas des modes normaux de vibration. La table des caractères nous indique que les représentations irréductibles auxquelles appartiennent les rotations Rz, Ry et Rx sont respectivement A2, B1 et B2 gamma de rotation égale somme directe A2 plus B1 plus B2. En supprimant ces six représentations liées aux translations et aux rotations élémentaires, il nous reste 3n-6, c'est-à-dire 3 représentations irréductibles, qui décrivent les vibrations de la molécule d'eau. De façon générale, pour une molécule donnée constituée de n atomes, il existe 3n-6 modes normaux de vibration sauf pour les molécules linéaires où il faut enlever une rotation et où on a par conséquent 3N-5 modes normaux de vibration. Il existe donc trois modes normaux de vibration pour la molécule H2O. Deux modes totalement symétriques de symétrie A1 et un mode antisymmétrique par rapport à la rotation C2 de symétrie B2. Nous ne savons cependant pas lesquels correspondent aux élongations et lesquels correspondent aux déformations angulaires et quels déplacements sont impliqués. Pour le savoir, il faut faire appel à l'opérateur de projection, mais nous avons vu que les calculs sont relativement fastidieux, particulièrement avec une base de dimension 9. Nous allons donc simplifier notre problème en choisissant des bases plus faciles à manier. Pour cela, nous allons supposer que les modes d'élongation, c'est-à-dire d'allongement et de raccourcissement des liaisons, sont indépendants des modes de déformation angulaire, c'est-à-dire de variation de l'angle HOH. Nous reviendrons dans quelques instants sur la validité de cette supposition. Commençons par analyser les modes normaux d'élongation. Pour cela, choisissons une base E1, E2, où E1 décrit l'élongation OH1 et E2 l'élongation OH2. Cette base est dite une base de coordonnées internes puisqu'elle fait appel à des coordonnées spécifiques à la description des élongations. On établit très rapidement la représentation réductible gamma-élongation dans cette base puisque E1 et E2 sont conservés par E et sigma v yz et échangés par C2 et σVXZ. Cette représentation gamma des élongations se réduit en gamma élongation égale somme directe A1 plus B2. Nous pouvons maintenant calculer, avec l'opérateur de projection, la combinaison linéaire des vecteurs de base E1 et E2 adaptée à la symétrie A1, c'est-à-dire trouver la classe pour A1. Pour cela, projetons E1 sur A1. Nous obtenons, après normalisation, classe de A1 égale 1 sur racine de 2, E1 plus E2. Il s'agit d'un mode normal de vibration d'élongation symétrique. Les liaisons OH1 et OH2 s'allongent et se raccourcissent en phase et avec la même amplitude. On symbolise ce mode avec des flèches qui suggèrent ces déplacements. Cherchons maintenant la classe pour B2. La projection de E1 sur B2 nous donne, après normalisation, Classe de B2 égale 1 sur racine de 2, E1 moins E2. Il s'agit d'un mode normal de vibration d'élongation antisymétrique. Les liaisons OH1 et OH2 s'allongent et se raccourcissent en opposition de phase et avec la même amplitude. On symbolise le mode normal avec des flèches qui suggèrent ces déplacements. Il nous reste maintenant à analyser les modes normaux de déformation angulaire. Comme nous savons qu'il n'y a au total que trois modes normaux de vibration, deux de symétrie A1 et un de symétrie B2, et qu'il y a deux modes d'élongation, un de symétrie A1 et un de symétrie B2, nous en déduisons qu'il n'y a qu'un seul mode de déformation angulaire et qu'il est de symétrie A1. Ceci est confirmé en utilisant la coordonnée interne de déformation angulaire θ, angle formé par les liaisons OH1 et OH2. Cet angle est conservé à l'identique par toutes les opérations de symétrie Attention, nous nous intéressons uniquement à la valeur de l'angle et pas à son sens, direct ou indirect. La rotation C2, tout comme le miroir σVXZ, conserve la valeur de l'angle à l'identique. On voit que gamma angulaire est bien égal à la représentation irréductible totalement symétrique A1. Comme il n'y a ici qu'un seul vecteur de base, il n'y a pas de projection à effectuer. Voici le mode de vibration de déformation angulaire. Revenons sur l'indépendance supposée des vibrations d'élongation et des déformations angulaires. Nous voyons que la vibration de déformation angulaire a la même symétrie A1 que le mode de vibration d'élongation symétrique. Ces deux modes ne sont donc pas indépendants et peuvent se mélanger puisqu'ils sont de même symétrie. Seuls les modes de symétrie différentes n'ont aucune interaction. Chacun des deux modes comprend donc une partie élongation et une partie déformation angulaire en fait, le pourcentage de mélange dépend de la différence d'énergie, ou dit autrement de fréquence, entre les deux modes de vibration. Plus la différence est grande, et moins il y a de mélange. Pour la molécule d'eau, les énergies des deux modes sont très différentes, et on peut donc considérer qu'il n'y a pas de mélange entre l'élongation et la déformation angulaire, d'où une étude séparée des deux types de vibrations qui est tout à fait justifiée. Attention, ce n'est pas toujours le cas par exemple, pour la molécule de même géométrie coudée Cl2O, les deux modes sont partiellement mélangés car leurs énergies ne sont pas très différentes. Notez que l'analyse des modes normaux à partir de la représentation cartésienne de dimension 9 ne nous aurait pas permis de dissocier élongation et déformation angulaire pour la symétrie A1. Pour terminer, il est possible de déterminer quels sont les modes actifs dans les spectres infrarouges et dans les spectres ramen. Ceci nécessite de faire appel aux règles de transition que nous avons vues avec le produit direct. Une vibration est active en infrarouge si elle appartient à une des représentations réductibles auxquelles appartient le moment dipolaire, c'est-à-dire x, y ou z. Pour le ramant, il faut non pas considérer le moment dipolaire, mais la polarisabilité qui implique des produits de deux grandeurs directionnelles. D'où la règle de transition suivante, une vibration est active en ramant si elle appartient à une des représentations irréductibles auxquelles appartient à la polarisabilité, c'est-à-dire les produits x2, y2, z2, xy, xz, yz, ou une combinaison de ces produits tels que x2-y2. On voit que les modes de vibration d'élongation de symétrie a1 et b2 sont actifs en infrarouge puisque la composante z du moment dipolaire appartient à a1 et la composante y à b2. De la même façon, le mode de vibration de déformation angulaire de symétrie A1 est actif en ramant, car les produits X2, Y2 et Z2 appartiennent à A1. A noter qu'une vibration de symétrie A2, si elle avait existé, aurait été active en ramant, mais pas en infrarouge. Dans cette vidéo, nous avons vu comment déterminer les modes normaux de vibration pour une molécule simple, la molécule d'eau, en utilisant uniquement la théorie des groupes. Nous avons aussi établi qu'elles étaient, parmi ces modes de vibration, ceux actifs en infrarouge et en ramant. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cas d'une molécule qui implique un état dégénéré et nécessite une re-organisation des classes. Nous utiliserons aussi, conjointement avec l'opérateur de projection, une approche qualitative pour la construction des classes.